j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur euh, skill euh, PVP et comme vous le savez, vous avez sûrement déjà regardé ma dernière vidéo, à chaque fois qu'on fait des vidéos sur skill PVP, on obtient des points euh, de parrainage, enfin des trucs comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. ça s'appelle exactement mais en gros, ça m'a donné 6 points et j'ai pu, pu acheter, avec mes 6 points de, par, euh, de parrainage, j'ai pu acheter 5 skills clés, donc je vais aller au shop je crois que c'est, je sais pas exactement c'est où mais je crois que c'est au spawn, on va essayer de trouver et on va, on va les ouvrir ensemble, les amis et ensuite, je vais vous présenter un peu fait la base et je vais aussi euh, commencer mon champ de nether War. Donc, je crois que si je me trompe pas, ça doit être non, là c'est les shops donc ça doit être l'opposé, ça doit être là-bas. Euh, halls, ouais, ça doit être dans les halls, je crois. Je suis pas 100% faction. que faction has been on set since it's no longer in your territory. Ok, bizarre, bizarre. Bon, let's go, ouvrez ça, les amis. Oh my god, j'espère tellement avoir de la chatte. Euh, oui. Pourquoi il me parle. FCP. Euh, il a été un clean. Qu'est-ce qui a été un claim Une base ah. Un œuf de creeper. C'est un peu de la merde. Trois œufs de creeper, c'est un peu de la merde. Ah. Ok, j'ai juste eu des œufs de creeper ou pas 8 random de mort. 4 pièces de spawner. Les 4 pièces de spawner, c'est quand même bon en fait. Euh... Attends. Euh... Euh, ça dépend. Attends, euh, on peut vendre les pièces de spawner, je crois. Je vais regarder vite fait. Là, il y en a une à 2000, comparé. Ok, je vais les mettre à 1000 ch chacune. Euh, donc, on va faire 1000 pour une à chaque fois. On va faire ça. Comme si ça, ça va nous faire un peu d'argent. Et puis, avec cet argent-là, de toute façon, c'est des pièces. Comme je dit, je l'ai eu gratuitement. Donc, euh, je l'ai eu avec les vidéos que vous avez regardées. Quoi. Donc, euh, voilà. Euh, les ailes de Crippa, je suis un peu déçu. Parce que, bon, quand même, ça, c'était vraiment de la merde. Sinon, on a 4 n de mort. Si on est capable d'avoir dans les 4 n de mort euh, une mété, ça sera rentable. Sinon, ben, les, 4, les 5 clés n'ont pas été rentables. J'aurais peut-être dû les vendre à l'HDV et me faire plus d'argent. Mais bon, qu'est-ce que. Comment je pouvais le savoir? Je pouvais pas le savoir. Je crois que j'ai eu une pépite de mété. Donc ça, franchement, ça, ça peut le faire. Ça, si je vais aller voir vite fait, mais je crois que j'ai eu une pépite de mété. Euh, non, pas de pépite de mété. Je crois pas, je vais regarder quand même, peut-être qu'elle aurait tombé, mais ça me surprendrait. On a une pipette en Tita, trois pépites en Tita. Donc non, c'est pas été rentable les amis, mais c'est pas grave. Donc, je voulais vous présenter la base vite fait, parce qu'elle euh, est, elle est vraiment différente euh, des autres bases que je fais d'habitude. Parce que j'ai vraiment passé énormément de temps. Normalement, je laisse tout le temps les autres faire la, la base, mais ce, ce coup-ci, j'ai fait un live où j'ai construit la base. Malheureusement, il est pas disponible, vu que je vais pas vous montrer la, la façon dont j'ai fait ma base. Il est disponible seulement pour les euh, 150-200 personnes qui ont vu mon live en, en, en direct, quoi. Euh, vous savez comment un peu la base elle est faite, mais en soi euh, elle est pas terminée, c'est juste des, des grosses protections quand même qu'il y a, et puis il y a aussi d'autres euh, trucs que j'ai fait, là je crois qu'il va y avoir un redémarrage bientôt, donc je vais essayer de me dépêcher, mais en gros, j'ai fait une, un endroit pour un peu sécuritaire pour les coffres, et j'ai aussi fait un endroit, où parce que là on va faire juste des farms, etc. Les protections autour de la base, c'est quand même correct, tu sais, pour un début c'est correct, faudra en rajouter bien sûr, vu que c'est que le début, mais sinon regardez, ici on va faire un champ de je sais pas quoi, et sinon pour aller à l'autre endroit, qui est quand même vachement plus bas, euh, c'est euh, BP, donc le BP, j'ai pas terminé, hein. j'ai juste mis deux coffres pour l'instant, mais on va en mettre plus, euh, c'est juste que pour l'instant j'ai rien vraiment de besoin, comme vous pouvez voir, il y a des quatre coins, il y a ce coffre là qui a un peu de merde dedans, mais sinon... En soi, on n'a rien vraiment de besoin, donc euh, là-dedans, il y aura des trucs peut-être importants plus tard, mais pour l'instant, comme vous voyez, il n'y a rien. Une autre protection, j'ai de l'eau, il y a quand même pas mal de protection. Et puis, comme je vous ai montré, là, je vais remonter en haut. Euh, attends, attends, on va remonter en haut. Ouais, voilà, en haut ici. Comme vous voyez, on est quand même assez haut, c'est de... La bedrock jusqu'en en haut Mais ben, on n'a pas fini Comme je voulais vous montrer En fait on va continuer à monter C'est juste qu'on n'a plus d'obsidienne Donc si vous voulez faire des donations d'obsidienne ah, Allez allez comme vous voyez Regardez je veux continuer à monter à la hauteur la plus haute Le problème ici c'est qu'on n'a plus d'obsidienne Donc ça aussi ça, ça aussi ça va être l'obsidienne Les deux trucs que vous voyez ici ça va être de l'obsidienne, mais comme j'ai plus d'obsidienne, ça va être chaud. Euh, mais il y aura trois couches d'obsidienne, euh, puis après, de l'autre côté, il y a deux autres couches de sable, haut et tout, bref, tout tralala. Donc voilà, c'est pré la présentation un peu vite fait de ma base, ainsi que les cinq skikliks qu'on a ouvert. Je vais vous retrouver, j'espère, je pour une autre séquence un peu plus tard. Je vais continuer à améliorer la base, et je vous dis à tout de suite. Yo, what the fuck, il y a Noah, il m'a dit, ouais, t'es pétoué, et con, j'ai un don et tout, le game donne un petit des bottes, des trucs comme ça, what the fuck. Noah, what the fuck? Euh, T'es sûr? Okay, euh, T'es sûr que tu veux me euh, donner? Ça, c'est sa base, je crois. Ouh. On va regarder dans ses coffres, vite fait. Oh, oh! Oh! Oh! Il y a des potions! Oh, oh. Des potions! Oh! Oh! Et... Oh! Franchement, euh, bien joué, toi, vous? Oui, je suis sûr. Merci infiniment. Infiniment. Je sais pas comment l'écrire. Damn, les boys! Bon... On est, on continue à, à progresser. Comme vous allez voir, j'ai crafté, comme vous allez pouvoir, j'ai crafté le ventilateur et les vitres renforcées. J'essaie de vendre ma Battle Axe aussi euh, parce que je vais pas l'utiliser. Donc j'essaie de la vendre pour 30 000, mais je pense pas que personne va l'acheter. Personne n'a vraiment 30 000 sur le serveur. Sinon il y a un space ici à 16 000. Euh, je crois que je vais prendre le space à 16 000. Ouais, je vais acheter le space à 16 000. Je vais aller à mon home. home. Merci infiniment Noah Je vais aller à mon home Je vais euh, crafter le truc qu'il me faut C'était ça Mais je sais pas exactement Attendez On va regarder le wiki C'était le... la base maintenant Ok donc c'était ça j'ai lisé Ça prend juste du fer et une grille en métal Nice Donc on va aller vite fait faire ça Ou voir plutôt Qu'est-ce qu'on peut faire Donc euh, Du fer j'en ai Parfait ça va juste me prendre des grilles. Je vais aller voir dans les coffres plus bas si on en a des grilles. Sinon, je vais donc crafter. C'est pas très cher. Je crois que c'est 6 un truc cas. genre. C'est pas... pas la fin du monde, quoi. Non, on en a pas. Fait on va le crafter, les amis. Ça sera pas très long. Donc, on va crafter des barrières. Et ensuite, c'est... Euh... C'est de me souvenir, là. C'est quoi, déjà? OK. C'est quoi le craft. J'ai déjà oublié, tu sais. Euh, OK. Donc, c'est ça avec une barrière. OK. Donc... Parfait, on a tout ce qu'il faut, slash craft, on va mettre la barrière ici, le truc ici, le space au milieu, la mété, et on a la base. Donc, il nous manque juste le cœur, c'est plutôt euh, cool, mais en même temps, c'est plutôt triste, parce que euh, en soi, pour crafter le cœur, maintenant, euh, ça nous prend, si je ne me trompe pas, le kicker. Ouais, ça nous prend le générateur de points. Et ça nous prend 4 mété et 5 space. Donc ça va nous prendre quand même beaucoup. Euh... Donc je vais essayer de faire des échanges. essayer de trouver une solution, les gars. Mais bon, faut que je. Faut vraiment que je trouve une solution, quoi. A tout de suite. Attends, non, tu rigoles, tu tout ça, là C'est combien de pièces, ça 3, 6, 9. 12 pièces, 2 skill bags. Il aime pas ma cobble. Il est sérieux, gros, Il enlève ma cobble comme ça, là 12 pièces de spawner, 2 skill-back. Oh, merci, bro. Attends, vous êtes prêts On va les ouvrir. T'es prêt Deux potions de réparation et de la petite obsidienne. Ah, malheureusement, ça va pas porter chance, frérot, mais euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, merci, jeune homme. C'est très aimable. Oh, des pépites de mété. Oh, oh, my God. Oh, my God. Oh, my God, les amis, je suis en train de... Oh, my God. Je me sens comme une prostituée qui se fait lancer des billets, tu vois, genre. Oh, là, là, là, là. Merci beaucoup euh, les tipi de MaxK Max c'est genre un youtubeur ça